J'étais valide. Je pouvais courir et marcher, gazouiller dans les prés et avoir mal aux pieds. Explique-nous un petit peu le, le, le système. En fait, le principe, euh, il faut répertorier les lieux et puis euh, partager les infos parce que c'est plus sympa quand on partage. C'est très bien, c'est chiant Et puis, euh, et puis tout le monde peut sort, doit pouvoir sortir parce que sinon c'est pas très drôle. Ouais, tout seul, la solitude, c'est Il faut mettre la lumière dans les magasins qui sont accessibles parce que comme ça dans, on les voit mieux. Dans le noir, c'est chiant. Oui. Isn't she lovely? Oh, isn't she wonderful? or isn't she precious? Neither little romance cannot hold. I never thought you love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Alors, ben merci, euh, euh, merci à tous euh, euh, d'être ici ce soir.